Bonjour les amis, gagner tous les jours en bourse est-ce que c'est possible Eh bien oui. Contrairement aux personnes qui investissent en bourse sans rien y connaître, qui achètent des actions parce qu'ils ont entendu dire que c'était une action qui pouvait monter euh, donc ils n'y connaissent rien, ils achètent, ils investissent de l'argent et puis qu'est-ce qui se passe ben, L'action elle descend, elle peut remonter après mais ça joue au yo-yo. Et euh, ils perdent très souvent, et le plus souvent, surtout s'ils n'y euh, connaissent rien en bourse. Par contre, les personnes qui s'intéressent vraiment au trading, au trading quotidien, au trading à court terme, eh bien, euh, celles-là, euh, à partir du moment où, elle, où on a une bonne méthode de trading, eh bien, euh, on ne doit plus perdre en trading. Donc, on ne doit plus faire de journées perdantes. C'est ce que vous devez arriver à faire si vous vous intéressez au trading à la bourse. Et si vous, vous arrivez à avoir une méthode efficace qui vous permettra donc de faire des très petites pertes durant la journée et de terminer toujours vos journées gagnantes. Pour cela il faut bien sûr suivre des formations parce que si vous cherchez par vous-même eh bien vous allez peut-être mettre 10 ans avant d'arriver à avoir des bons résultats. Je pense qu'il y a une autre méthode plus intelligente de procéder. D'abord euh, vous avez des tas d'informations gratuites sur internet, vous pouvez chercher mais le problème c'est que vous allez avoir des... tellement d'informations que vous ne saurez pas quoi faire et vous serez parti de nouveau dans, dans, dans des tests, essayer des indicateurs, essayer des méthodes etc. et vous ne saurez pas laquelle euh, est la bonne, vous ne pourrez pas faire la différence entre les bonnes et les mauvaises méthodes pour cela. Pour avoir vraiment une méthode efficace vous devez faire confiance à des traders expérimentés donc des gens qui eux gagnent tous les jours sur les marchés et qui vous donnent donc la méthode exacte qu'ils utilisent depuis longtemps et qui leur donnent des résultats gagnants tous les jours. Je vais vous dire que moi ça fait 10 ans que je me forme au trading même si j'ai eu des bons résultats depuis longtemps, je continue à me former. Je pense qu'on doit apprendre tout le temps et on peut toujours trouver des meilleurs traders. C'est pour cela que moi j'achète des formations, je crée des formations, je transmets mon savoir au fur et à mesure. Ça fait 5 ans que, que je fais ça, que je transmets euh, donc mon savoir en trading même si j'ai plus de 10 ans d'expérience là-dedans. Mais euh, j'ai vu des méthodes qui ne fonctionnent pas qui sont parfois vendues très chères, et euh, bien sûr euh, j'ai acquis avec les années l'expérience qui m'a permis de trouver des méthodes qui fonctionnent elles très bien et qui permettent d'être gagnant tous les jours. Alors être gagnant tous les jours ça demande quand même un petit peu d'expérience mais vous devez commencer euh, par acquérir une bonne méthode de trading. Je peux vous proposer mes euh, formation. donc vous avez un lien ici au-dessus et en dessous. Vous avez d'abord formation gratuite si vous voulez euh, vous initier au trading que vous ne savez pas très bien ce que c'est et ensuite mes formations euh, donc payantes qui sont euh, euh, en vidéo donc qui vous permettent de voir exactement quoi faire le mieux, le plus rapidement possible pour acquérir donc ce niveau qui vous permettra de ne plus perdre sur euh, les marchés et euh, de devenir un trader euh, vraiment gagnant de manière régulière. C'est le but, il ne faut pas avoir un gros capital pour ça. Consacrez d'abord votre argent à vous former, à, à donc avoir, acquérir des, des formations au trading valables qui vous permettront donc de progresser rapidement et qui seront une aide vraiment indispensable pour arriver à des résultats euh, réguliers et qui feront de vous un trader gagnant de manière constante. Donc c'est ce que je vous souhaite. Euh, ne cherchez pas par vous-même parce que c'est très compliqué donc il vaut mieux euh, chercher des méthodes simples et efficaces et ça existe. Vous les trouverez dans, dans mes formations et de cette manière-là vous pourrez euh, trader tous les jours. Vous voyez les, les mouvements derrière moi donc on est, on est sur le DAX là donc il y a des possibilités tous les jours de trader dans les deux sens donc aussi bien à la baisse qu'à la hausse et gagner euh, de l'argent. Moi je préconise le scalping parce que vous voyez les petits mouvements qui vont dans un sens et dans l'autre et si vous arrivez donc à prendre ces mouvements donc dans un sens ou dans l'autre ben vous allez gagner un petit peu d'argent dans un sens puis dans l'autre, de nouveau dans l'autre et arriver à trader comme ça dans les deux sens et ne pratiquement jamais perdre ou si vous perdez c'est un tout petit peu et c'est euh, très rapidement euh, récupéré sur les autres trades que vous faites dans la journée. Donc c'est cette méthode-là que vous devez utiliser. Ne faites pas un investissement en bourse pour le long terme ou alors faites-le si vous avez un petit peu d'argent à risquer comme ça. Mais si vous voulez réellement gagner de manière régulière peut-être d'abord un, un complément de revenus et après des sommes qui peuvent être très conséquentes eh bien le mieux c'est de faire du trading à court terme. Donc euh, du scalping, du day trading et peut-être du swing trading. Mais si vous vous formez d'abord au scalping comme ce que je préconise et ce que j'explique dans mes formations eh bien vous avez très souvent des trades, des scalps. Vous pouvez par exemple prendre un trade en scalp ici en dessous et vous voyez comme le marché peut monter. Il va peut-être encore aller plus haut, ça va peut-être devenir un, un swing trade et donc euh, demain on sera peut-être encore beaucoup plus haut. Donc c'est toutes ces techniques-là que vous devez apprendre. Euh, lorsque vous avez euh, donc des trades gagnants comme ça, vous pouvez très bien avoir un long trade gagnant comme ça et puis faire encore des trades intermédiaires euh, dans ces, dans ces mouvements-là toute la journée. Donc c'est vraiment les techniques que, que moi j'ai apprises au fil des années qui sont les plus efficaces et qui permettent de gagner beaucoup plus d'argent que si vous investissez un jour et vous attendez que ça monte sans jamais intervenir en espérant, croisant les doigts en vous disant j'espère que ça va monter et surtout en angoissant lorsque ça descend. Donc si vous utilisez les techniques que moi j'utilise et eh bien vous n'avez jamais ces angoisses-là puisque s'il y a une toute petite perte on la coupe très rapidement et s'il y a des gains, si le marché part dans le bon sens et eh bien vous faites des gros gains. Donc c'est toujours ça qu'il faut faire en trading, ne cherchez pas une autre méthode quelle que soit la méthode que, que vous choisissez eh bien il faudra toujours que ce soit une méthode où on prend très peu de risques et où on gagne beaucoup. Voilà j'espère que vous appréciez cette vidéo, likez-la si c'est le cas, partagez-la et si vous voulez euh, vous intéresser au trading eh bien inscrivez-vous soit à mes formations gratuites, soit à mes formations payantes si vous voulez aller plus vite et je vous retrouve dans une de mes prochaines vidéos. Si vous n'êtes pas encore convaincu, si vous voulez en savoir plus, eh abonnez-vous à ma chaîne YouTube et cliquez sur la petite cloche ainsi que vous aurez euh, donc euh, un avis lorsque je publie une nouvelle mi vidéo. Si vous aimez cette vidéo un petit pouce vers le haut, ça me fera plaisir. Je vous dis à très bientôt, au revoir